Bonjour Sophie Livry. Bonjour. Alors vous publiez deux textes chez Notabilia, noir sur blanc. Le premier s'intitule Curiosity et le deuxième La Grande On va parler peut-être du premier logiquement en premier lieu. Curiosity c'est le nom d'un engin spatial sur Mars et vous en faites un personnage de fiction. Voilà peut-être quelques mots sur la naissance de ce texte. C'est pas un engin, c'est un rover, c'est un un, une espèce de mini voiture à 2 milliards de dollars. Pas... <rire> euh... <rire> non, C'est vrai que moi j'ai toujours été intéressée par la conquête spatiale, enfin, comme un, un gamin, quoi. ça m'a toujours intéressée comme ça. Et euh, J'ai venu de finir bon, trois fois la fin du monde, et puis euh, je suis tombée sur un grand bouquin sur Mars à la bibliothèque municipale, et puis j'ai commencé à, à me dire « tiens, je vais faire un roman qui se passe sur Mars ». Euh, voilà, en tant qu'à faire, en tant que ça m'amuse moi, j'avais envie de m'amuser un petit peu en écrivant et du coup j'ai appris des tonnes de choses euh, sur Mars et je savais pas trop quoi faire à la base et puis finalement je suis restée sur ce personnage de Curiosity et euh, ce qu'il vit tout seul, c'est un robot qui est envoyé par la NASA mais il y a des instruments français dessus aussi, des instruments russes, espagnols vraiment. Il une... faut bien voir que le spatial, c'est vraiment une grande collaboration internationale. C'est très pacifique, tout ça au fond. Et du coup, il est vraiment sur Mars depuis 2012. Et moi, dans mon bouquin, j'ai mis toutes les informations sont vérifiées. Il hein. n'y a pas de science-fiction propos en parler dans le sens où c'est vraiment euh, exact. Sauf que le robot se met à parler. voilà. Et donc, je lui ai donné un caractère, je lui ai donné un... une mission un peu différente. Et, euh... et voilà. Mais par contre, le texte a été plus difficile à écrire que je pensais. <rire> donc, finalement, je. Au début, je suis allée à Toulouse, je suis allée au CNES, j'ai vu des ingénieurs, des scientifiques, c'était super. Mais après, pour écrire, pour en parler, ça a été plus dur que ça. Parce que faire parler un robot tout seul sur une planète déserte, en fait, c'est quand même assez contraignant quoi, comme, comme, comme dispositif littéraire, on va dire. Voilà. Donc, Alors, il a, il a effectivement des missions scientifiques très précises, hein, très, très exigeantes. Moi, j'ai bien aimé la façon dont à la fois vous nous apportez des documentations sérieuses, c'est très, très informé. Et ça devient malgré tout euh, un texte littéraire. Mais alors, est-ce que la, le caractère que vous lui avez donné, il est né de son nom Curiosity euh, Non, pas du tout, parce que le nom, ça fait longtemps qu'il a, il avait avant qu'il arrive. Euh, et là, le, avant, il y avait des, des robots comme ça pour préparer, qui s'appelaient Opportunity ou, ou Spirit. Là, le prochain s'appelle Persévérance. Ouais. Curiosity, c'est vrai que c'est plus sympa qu'un, c'est un nom qui est plus attachant. Mais non, c'était plutôt la situation de. Euh, de fait, les, les gens qui travaillent sur Curiosity, j'ai rencontré quelqu'un qui, qui lui envoie des, des lignes de code. Alors c'est pas, un, on n'a pas un joystick hein, qu'on qu bouge depuis la Terre, mais depuis euh, plusieurs euh, agences spatiales européennes et surtout la NASA, on écrit des lignes de code, on lui envoie tous les matins, il les reçoit, il les exécute et après il renvoie les rapports. Donc tout ça en effet très juste. Mais, mais en fait, ces gens-là sont attachés euh, à ce robot, Ils finissent par l'anthropomorphiser comme euh, on peut morphiser une voiture, comme j'avais déjà fait parler de la bouloire et la grippin dans, dans quand le diable sortit de la salle de bain. Donc pour moi, c'était euh, un peu un conte euh, moderne, un peu les du à perché, mais aujourd'hui, euh, ben, on ne vit plus avec des animaux, on vit plutôt avec des objets. donc à faire, j'ai pris un objet qui était vraiment attachant et puis qui, est, euh, qui a une C'est un peu la tête de pont de l'humanité sur une autre planète. Sauf que pour lui, qu'est-ce que ça veut dire Il reçoit des ordres le matin, il n'a jamais vu un être humain, il ne sait pas ce que c'est... Euh... Que l'autre, que il est tout seul et du coup il imagine que c'est Dieu qui lui parle. Pour lui, euh... Alors, donc tout est inversé. Lui c'est une, une petite créature qui reçoit des ordres de, du ciel et qui est tout seul sur Mars, mais qui est, du coup qui cherche des amis. Voilà. Donc c'est une fantaisie comme ça, où tout est inversé. Les robots parlent et l'humanité qui n'existe pas pour lui, c'est pas ce que ça veut dire. Et en fait un espèce de grand Dieu euh, inconnu. Euh qu'il euh, qu aimerait aimer mais qu'il aimerait rencontrer qu mais qu'il ne connaît pas. Non, c'est aussi une fable métaphysique au final. Mais avec ce petit robot, euh, le but était qu'on s'attache à ce petit robot. C'est ça le plus difficile en fait, parce que moi je me suis attachée tout de suite au, enfin, ce gros robot. Mais il fallait que dans le texte qu'on sente un langage, une tension, une émotion. Et ça, c'est pas si facile que ça à faire, quoi. Il explique que, que Dieu l'a créé en lui donnant des qualités, et notamment sa sociabilité. Or, cette sociabilité, elle ne trouve pas à s'exercer euh, sur la planète Mars. Alors il, y a une, euh, il nous donne une vision de Mars qui est assez euh, terrible finalement, euh, il finit par la trouver méchante cette planète. Oui, mais moi ça m'amusait parce qu'il <rire> y a un côté, euh, on va aller sur Mars c'est vrai que la prochaine frontière c'est d'envoyer des, des, des, des bipèdes sur Mars. Mais euh, en vérité c'est l'horreur Mars, il fait froid, euh, si on en tant qu'autre humain, si on sort et on, comme ça on explose à cause de la tension, euh, la pression atmosphérique n'est pas la même, il ne peut pas y avoir d'eau, euh, il fait moins 90 degrés, euh, dès qu'il fait, il n'y a, a, a, a, a pas d'atmosphère, euh, euh, et puis c'est que du sable, c'est une planète euh, rouillée, en fait, c'est que de la rouille et de la poussière. En plus, il qu y, y a la poussière tellement fine il y a le sable et puis il y a la poussière. là, on a vu, la poussière, par exemple, c'est une calamité pour lui, il en parle tout le temps, c'est vraiment, c'est vrai, Quand il arrive là, il dit, mais enfin. Dieu, pourquoi, pourquoi moi, pourquoi ici <rire> J'aurais bien aimé aller sur Titan, sur Europe, sur Jupiter. Là, c'est vraiment affreux. Pourquoi je suis là, tout ça Mais voilà. Donc là, c'était assez drôle, en effet, de, de casser un peu le mythe. Et puis, de, voilà, il faut de façon, il faut, il faut arriver dans un texte comme ça qui est un monologue, un peu comme j'avais fait dans la Côte 400, un monologue en trois. Là, c'est donc ces trois nuits sur Mars où il va écrire son testament parce que, ouais, évidemment, il va se passer quelque chose qui, qui fait dérailler un peu la mécanique, parce que sinon, il est là depuis huit ans. Euh, il travaille tous les jours et c'est plutôt un robot euh, fidèle. Mais il y, y a des choses qui font dérailler la mécanique, notamment son désir de rencontrer, d'avoir des amis. Et donc c'est là que ça, ça nous rapproche de lui. Et ça me permet à moi de dire des choses ben, toujours un peu pareilles dans mon bouquin, dans mes, dans mes œuvres, quoi. Euh, Comment faire tout seul, comment faire avec la solitude. Euh, euh, donc c'est aussi un peu la, une espèce d'épilogue à trois fois la fin du monde. Euh. Euh, mars c'est un peu l'île suprême de Robinson, quoi. C'est l'île déserte suprême, quoi. Peut-être que ça, ça se aussi là-dedans, quoi. Voilà. C'est bien que vous parliez de la côte 400 parce qu'effectivement, à la lecture du texte, euh, j'ai pensé tout de suite à ce premier texte que vous aviez publié il y a quelques années, où on retrouve un personnage qui se met à parler, euh, qui vit dans une grande solitude, dans une mmh. forme de frustration. Hein, les deux euh, pensent qu'ils n'ont ils ont pas ce qu'ils méritent, en fait, les deux, et mmh. une forme de mélancolie. Donc, je trouvais que c'est ces deux textes finalement euh, se répondaient, et puis cette forme euh, du monologue. Est-ce que vous avez imaginé la mise en scène de Curiosity au théâtre? Non, j'aimerais bien. J'ai imaginé sinon et j'ai imaginé deux comédiens qui pourraient le jouer, mais la mise en scène, non. Euh, mais j'aimerais bien envoyer à deux, deux, deux comédiens un peu jeunes, un peu sympathiques qui disent Tiens, lui, il ferait bien euh, Curiosity. Je me rappelle plus à Avignon. Une fois, j'avais vu un spectacle Fou furieux où il y avait une jeune fille qui arrivait qui disait « Je suis Karl Marx » et puis il n'avait aucun problème, elle commençait à parler. Et là, c'est pareil, un comédien pourrait bien arriver en disant « Je suis Curiosity ». Voilà. Mais c'est vrai ça me ferait plaisir qu'il soit mis en scène, comme beaucoup de bouquins, en fait, il y a un potentiel de théâtre. Mais là, là c'est vrai qu'il fallait aussi une tension dramatique. C'est plutôt une pièce en trois actes, quoi. la première, première nuit, il se plaint, la deuxième nuit, il est content, la troisième nuit, les choses se referment. Et c'est pas un... Finalement, là, voilà, j'ai passé deux ans à faire de la documentation, à me demander quelle forme ça prendrait, à savoir si Ils y ont enlevé beaucoup de personnages, il y avait beaucoup de personnages, s'il y avait d'autres propos... Des... Voilà, parce que non, je suis tout sur Mars, alors il y a 12 satellites qui tournent autour de Mars, et il y a beaucoup plus de monde qu que mon bouquin le laisse croire, en fait. Mais lui, il est tout seul à la surface, quand même. Et du coup, il fallait quand même que ça soit un espèce de drame antique, comme ça, un peu, il ne va pas se passer grand-chose, en fait. Donc, s'il se passait grand-chose, si d'un coup il y avait un lapin qui traversait la surface de Mars, ça passait, on passait sur la science-fiction, et moi pour l'instant je n'ai pas, pas réussi à passer le cap de la science-fiction. Puis là, je pense que les lecteurs savent maintenant qu'il n'y a pas la vie sur Mars, quoi, que c'est <rire> vraiment... on commence à en connaître un petit peu quand même. Donc, Ça, serait, ça aurait été notre contrat. L on ne sait pas rendre la science-fiction, c'est plutôt une fantaisie martienne. J'imagine que vous allez faire lire cette fantaisie martienne aux scientifiques qui vous ont... Ah, mais ils l'ont déjà lu, ont déjà lu euh, notamment Sylvestre Maurice, euh, planétologue, tous les martiens de France euh, qui sont assez nombreux quand même. Il s'appelle comme ça, hein, c'est le martien. Euh, là. Et euh, donc je l'ai fait lire, en effet, à, et à, à, aussi à l'ingénieur qui m'a aidé beaucoup, qui lui travaille vraiment sur un, un instrument de Curiosity, euh, pour qu'il n'y qu qu ait pas d'erreur, euh, même si j'ai beaucoup enlevé euh, tout ce que j'ai appris, mais, et heureusement. Et donc ils sont très contents aussi parce que... <rire> Tout ce qui parle de Marthe, là, ça les passionne comme moi. Est-ce qu'il y a un lien entre ce premier texte et le deuxième qu'on trouve dans le, dans le livre, qui s'appelle La Grandirox Est-ce que vous, le, vous, donnez, euh, vous leur donnez. Euh, non, si pas consciemment, non. non, pas consciemment. Alors, La Grandirox, c'est quoi C'est un remède euh, La Grandirox, c'est un médicament. <rire> Oui, on met au remède ça. Mais la Grandirox, c'est un médicament qui agrandit la surface des pièces dans lesquelles vous, vous, vous, vous vivez. Mais la Grandirox, c'est une nouvelle que j'ai écrite sous le premier confinement, au mois de mai. Donc c'est vraiment une nouvelle à chaud, quoi, une nouvelle d'actualité, on va dire. Mais j'ai un peu triché parce que euh, c'est un remake en fait. Moi j'aime bien faire des remakes. C'est un remake total. Euh, d'une euh, nouvelle que personne ne connaît par ailleurs, euh, mais qui est de, de Sigismund euh, Krzyżanowski. J'ai pas le bouquin là, mais. Euh, Sigismund Krzyżanowski, qui est un auteur ukrainien, euh, euh, en tout cas russophone, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle La Superficine. La Superficine euh, qui se passe à, à Petrograd, à Leningrad, euh, enfin à Saint-Pétersbourg, dans les années, euh, dans le début de, de, de l'ère soviétique, où, vous savez, les gens sont enfermés, euh, enfin, les appartements ont été désignés. Et coupé, tout le monde a des petits appartements et, et c'est l'histoire de quelqu'un tout seul dans 9 mètres carrés. Et un jour, quelqu'un, un espèce de sorcier arrive et lui propose la superficie qui va agrandir sa pièce. Et moi, j'avais été marquée par cet auteur qui est un auteur fantastique, étrange, euh, et toute l'histoire de son œuvre est extraordinaire d'ailleurs. Et du coup, là, ça m'est revenu comme ça euh, et j'ai écrit un peu <rire> une réactualisation de ça, où c'est une des vieilles dames à Villeurbanne euh, sous le confinement dans un petit appartement, euh, enfin, 25 ou 30 mètres carrés, toute seule. Et un jour, elle reçoit un coup de téléphone d'un démarcheur publicitaire qui lui dit Nous avons une nouvelle. Mais avec des quotas réalistes, quoi, comme on fait dans les nouvelles fantastiques, tant que c'est une nouvelle fantastique. Euh, la région Rhône-Alpes et euh, la... <rire> machin, vous propose un produit de la grandi pour cette période difficile, pour agrandir la surface de vos pièces. Alors, il suffit de le mettre dans un seau euh, avec, comme le loulon que j'avais. <rire> Et vous, vous, vous badigeonnez ça chez vous, et puis ça va agrandir la surface de vos pièces. Et j'ai écrit un compte que j'ai écrit en 15 jours, pratiquement, même pas, euh, parce qu'on faisait un blog entre écrivains de Notabilia pendant le confinement pour nous tenir le moral. Et du coup, ça nous a mis en situation de, de création pour, nous, pour, pour maintenir un peu le, le, le cap. Et finalement, euh, on l'a joint à, à Curiosity. Du coup, ça fait euh, comme on faisait avant, quoi. Curiosity suivi de la grande Irox. Pourquoi, ça, au fond. Euh... <coughs> Là, ça sort, du coup, un an plus tard, ça fait une métaphore un petit peu de notre condition confinée. Quoi. Mais c'est une nouvelle fantastique, mais plus rigolote que Curiosity, mais qui a quand même un fond assez, assez, assez mélancolique aussi. aussi... Peut-être que, peut que les deux textes ils ont cette mélancolie en commun. En tout cas, merci. Merci, Sophie Divry. Merci, merci, Daniel. Au, ben au, au, <release> au revoir. Au revoir.